Oui, il arrive un moment. Où... Alors, il a travaillé avec moi. Lorsque j'étais inondé et sollicité mmh. par les trois départements mmh. de notre continent, oui. c'est moi même qui le léguais mmh. à me seconder. Sur pas mal de, ah bon, de... demandes. Il était devenu un autre monde. Exactement. Vous avez été intime, vraiment bons amis. Un... Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout. Comme tous les les hommes de génie. Mmh. Il y a un peu d'animosité professionnelle. Mmh. Il y a un peu de langage de fourche mmh. Mmh. sur les uns et sur les autres. Il y a un peu également de jalousie. Mmh. Ça pousse a créé un bloc mm -hmm. de haine. Oh oui, de clan. Mm -hmm. Ça fait des clans. Mm -hmm. Et c'est pour cela que Hajmirizak, il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui mm -hmm. et de mon amitié. Mm -hmm. Il a créé une petite troupe et il a réussi. Mm -hmm. Mais malheureusement, la mort, n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés. Et je savais que par la suite, tout ce qui peut arriver, il reviendrait au droit chemin. Il viendra le jour où nous serons libres indépendant, et on peut peut-être s'entendre pour être les deux meilleurs amis et mmh. des collaborateurs pour, pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne. Malheureusement, il est mort avant la Avant la, avant la... Mmh. la dépendance. Oh. J'ai formé également mmh. Khalifa Belkacem. Oui, exactement. Les oui. c'était un maçon. Oui. Mais il était doué à faire quelque chose. Oui. Il était conseiller municipal autrefois à Stawali. Oui. Et j'allais le voir une fois par mois. Oui. et il me recevait, je ne sais pas comment, d'une façon incroyable, il se coupait en quatre, le pauvre malheureux, pour attirer mon attention envers son amitié. Mais par la suite, lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument, il a formé un clan. C'est inévitable. On dirait que c'est une loi. Bien sûr, c'est une loi. Nous avons dit c'est la, la faim qui pousse oui. le loup. C'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. <rire> Toujours, je reviens oui. à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre. Oui. Il n'a pas pu nous supporter et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres. C'est vrai, c'est une société humaine, celle dans laquelle nous avons Il a travaillé quelques années. Naturellement, lorsqu'il a senti il avait quelques connaissances, quelques sollicitations de tous les de tous les milieux. Mmh. Il a voulu se transformer. Il a voulu faire un petit peu la grenouille Il se fait plus grosse que le bœuf. Que le bœuf. C'est pour cela qu'il a été naturellement abattu par un qui croyait qu'il était son meilleur ami. Oh. Et par accident, il y avait deux frères qui se sont pris par une bagarre, bagarre un malentendue ou une prise de bec, je ne sais pas comment. Mm -hmm. Il a voulu intervenir entre les deux frères. Les deux frères. Alors l'un des frères a tiré, a tiré sur l'autre. Il Et là, il a été tatoué. Mm -hmm. Et voilà comment. le Paso. Et moi aussi. Et mort aussi. Hatchman Ward. Également. C'était un de mes meilleurs élèves. Mm -hmm. D'ailleurs. Il a déclaré 20 fois que tout le monde sait que c'était un de meilleurs batteurs de rythme. Je l'ai fait enregistrer. Et lorsqu'il a entendu sa voix, mmh. il s'est transformé également <rire> en grenouille, comme tous les autres. <rire> il, y a, il y a une histoire de chat comme ça, les, les, les élèves qui vont apprendre chez les grenouilles. Et il s'est transformé automatiquement en concurrent. a travaillé quelques années. Naturellement, non, mais il y avait un mistral foudroyant <rire> qui a soufflé sur eux sa bougie. <rire> Et c'était un. Et maintenant, il est arrivé où Abandonné devant plusieurs témoins qui vivent encore mmh. là pour prendre le balai. Mmh. Et lorsque j'ai intervenu, mmh. et je l'ai appelé devant tout le monde, il m'a Khalid, Si le besoin te pousse, va le faire ailleurs. Mmh. Ne le fais pas à la radio, mmh. car à la radio, tu as été engagé mmh. comme artiste pour le prestige de l'art. Mmh. Je n'ai pas pu avaler le morceau. Mmh. Je suis arrivé à pleurer. Et il y avait M. Bouddhali Safir mmh. à l'époque. J'étais fleurniché devant lui oui. comme un petit orphelin. سي كيس مشيح مشيحق عليك كيفاش البارح جبته فنان واليوم راك رديته ينقيلك المضارب اللي ما يلزمش يذكرهم بنادم يا عجبة كنت تحارم الخرمة هو ال... لا كنت تحارم الفن قال لي يا اخي elle m'a fait une dioualou. Alors, je trouve M. Grenda. Mm -hmm. M. Grenda, qu'un directeur des émissions en langue arabe. Mm -hmm. J'ai été le voir. Mm -hmm. Et je, je l'ai suppléé mm -hmm. pour lui donner un autre emploi. Mm -hmm. Et M. Grandas qui m'a répondu M'a dit Mon cher Hedge Je vous comprends très bien Je sais Que vous êtes en train De défendre Le prestige de l'art Mais ça vient de plus haut Car notre Grenouille Qui s'est transformée en bœuf Il est arrivé a sollicité cet emploi par le directeur général. Alors le directeur général a donné l'ordre de l'embaucher comme homme de paix. Il faisait le nettoiement de tout l'établissement. Il ne pouvait plus chanter. Il faisait les deux. Il chantait. Il balayait, il faisait les deux. C'est de la connerie, bien sûr, c'est une connerie. C'est une connerie alors euh, monumentale. Je suis arrivé à lui dire devant 21 témoins « La أذهبكم عن برا، أحدها وأن أنا لم نشمر كمام دراع كمام درائي ولكن لا تخدمهاش هنا في مطعم وين ادخلت جونا فنان جاوبني وقال لي كل واحد يعرفني يجب أن كي مع قدام ça m'a touché profondément et jusqu'à maintenant je le hais il n'a pas respecté là je ne peux pas le sentir, je ne peux plus le voir franchement c'est pas la peine de faire des, des ruelles Malheureusement, il y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service, mais des obligations professionnelles. Oui, ça n'a plus le cœur n'y est plus. C'est fini. Malheureusement. Tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté faire quel, à faire quelque chose, ils étaient tous piétinés par la faim, la misère et la baguette du colonialisme. Mmh. Voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous m'avez posée. Justement, vous avez aussi tout à l'heure en privé, vous m'avez parlé de Omar Mkrasa. Oui, Omar Mkrasa également, c'est un écolier. élevé comme un fils, il a toujours été également à ma considération pire qu'un fils. Oui. Malheureusement, je vous ai dit, je vous répète encore toujours Merci. la même réponse, la misère pousse le meilleur ami, à se transformer en ennemi. Oui. C'est tout à Et il y a des clans, par maman, que j'ai refusé de ne pas aller prêter mon concours à leur fête, ou alors il y a un désaccord familial, ou alors il y a un désaccord de malentendu, oui. ou alors il y a un désaccord de jalousie. Oui. Ça forme des clans, oui. c'est oui. restreint. Oui, notre, notre casbah, c'est un nid. Oui. Et ce nid est beaucoup plus petit oui. que tout... La population mmh. qui est dans le comment dans le, dans la localité de la Caspa. Oui, à la Caspa. Oui, à la Caspa. Alors, oui, les, les on clans, a formé des clans naturellement. Mmh. مرامي الحاج كنت تهضر لي على عمار مكرازا نعم هضرت لك على عمر مكرازا وصلنا نهار اللي حصر روحه احفظ بعض الكلمات وبعض القصيدات وتعلم il te barre au flottard. Regardez comme d'habitude. Mm. Comme tous les autres. Naturellement. Concurrent. c'est oui, le malheur de maître mal mal de nourrir des serpents dans son, dans son sein. Avec Nicen. Anna. Au فرحت في الحقيقه اللي الحمد لامبرنت ديالي شهورته حتى ولو الناس يسقطوا بيه وخرجوا من الظلمات للنور عندي فرح كبير اللهم لك الحمد بقات الناس اللي راهم الان en activité est pleine de santé et de jeunesse. Mais chaque génération a son peuple et chaque peuple a son élément préféré. مثلما لا الصور اللي راهم اليوم الكليه خدوا شهره وعندهم بعض يعني الاساميك ديركت وين ديركت على كل حال نحمد الله تعالى اللي احيانا لهذه الساعه هذه فاش اللي راني نشوف الشي اللي خدمته وتعبت عليه راهو كان سبب رحمه للشبان اللي راهم اليوم كاين منهم اللي هما صغار وتمنوا وتشيخوا بالمواسطة ديال... الاسطوانات المسجلة التجاريه كين من اللي تشيخوا بالمواسطة بالواسطة يعني ديال الراديو على كل حال ما يخفقش فلما الكبير او الصغير يسمع واحد الشيء اللي يرام يخدموا فيه هذا الشبان اللي راهم هم العصري أوتوماتيكما يسميوه العمقاوي العمقاوي ويووي بس كمزاد شكراتهم هكذا هذا هو السبب لالشبان هذو اللي راهم هم الآن وهذا هو الكلام اللي كان على تلمدي دي عفت قلنا حجم رزق خليفه بالقاسم حجم نور عمر مكرزه اللي خدموا معايا مده قويه لكي تعلموا مني دراستهم الشيء اللي كيما نقولوا هنايا اخداوه mais le malgré eux, même quand ils étaient séparés de vous, ils contribuaient quand même à diffuser les gens en faute d'autres choses, puisqu'ils ne savaient que ça, ce que vous leur avez enseigné je voudrais vous rappeler les quelques passages d'une lettre que vous m'avez fait l'honneur de montrer, de votre ami, mon ami aussi, Nadir Karaman, dans laquelle il parle de certaines anecdotes court sur votre compte, inévitablement il y a une légende qui se crée et qu'on ne peut pas qu'il serait, serait idiot d'ignorer, mais je voudrais savoir dans quelle mesure il y a une part de vérité dans cette légende qui est fondée sur justement sur vos rapports entre euh, avec Hajj euh, Et cette légende dit que Un fabricant de mandoles, je crois, ou de lutte, avait été sollicité par Hajmrezak euh, pour lui euh, fabriquer contre une grosse, grosse sol un instrument capable de rivaliser avec le vôtre. Et le fabricant lui aurait effectivement livré cet instrument. Mais Haj euh, ne n'obtenait pas les mêmes résultats et il allait voir le, le fabricant qui lui a répondu c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'encre mais je ne peux pas te fabriquer les doigts de l'encre Alors je voudrais savoir ce, ce, que, vous, ce que vous pensez vous-même de cette anecdote. Eh ben, je sais que ils ont employé, lorsqu'ils se sont transformés en concurrents, comme nous avons dit, ils m'ont pris à partie. Naturellement, ils veulent être au-dessus au -dessus du génie. Oui, oui. Par tous les moyens. Ils ont essayé <coughs> toutes les, les ruses, quoi. toutes oui, les... Oui. les ficelles pour pouvoir euh, reprendre le sommet. Oui. Mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose. Un mystère. Mmh qu'on ne peut pas définir mm -hmm. qui est créé pour chaque homme, pour chaque être humain. Naturellement, c'est une légende mm -hmm. qu'il m'a été dit par le fabricant lui-même. Ah, ça vous a été confirmé. Oui, il m'a été confirmé par un certain Monsieur Billido, mm -hmm. qui était un luthier. Ah, oui. En 1935, j'ai fait un plan, mm -hmm. et le plan. Je l'ai donné à ce monsieur qui m'a fabriqué une première mandole que je garde toujours jusqu'à maintenant. C'est un de vos instruments préférés. Oui. Et cet instrument donnait un résultat satisfaisant. Mmh. Mais, comme je vous ai dit, que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter oui, au lieu de chercher à créer. à créer, ils ont toujours suivi, mais pas. Et oui, dans ce cas-là, il ne pouvaient que vous êtes inférieurs. Mais, dans des façons un peu, on dirais-je, peut-être blessant. Non. Si ils sont venus finir leur, ét leur étude non. pour pouvoir leur dévoiler. Oui, ça aurait été beaucoup plus... Et là, plus on revient, naturellement, aux dents et attribution de la fatalité. Oui. Je ne peux pas garantir que je ne pourrai donner ce que je veux à un de mes élèves, mmh. car, selon sa vocation, euh, ça dépend de lui. selon son intelligence, mmh. selon sa créature, oui. Il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir. Qui reste mystérieux. Nous avons dit que c'est un mystère oui. qu'on ne peut pas... Un violon. Mais je vous répète encore toujours ce que j'ai dit. Oui. Tout ce tour d'horizon est assez. est attaché à la misère. Oui, ça revient, c'est la cause première. C'est la cause première de tout. Si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels, mm -hmm. je crois qu'ils ne pourraient pas arriver car ils ont un amour. Insuffisant. insuffisant pour le. le, le concours. Ce n'est pas une vraie vocation, ce n'est mais... pas, pas une vraie vocation car c'est une. Ils ont euh, employé ce, cette, ce, cette profession mm -hmm. pour le rendement matériel. Tout simplement. Ce sont des épiciers de, de la musique. Je crois. Oui. C'est ce qui les pousse à, à baisser. Oui les uns pour influencer les autres. Oui, oui, je comprends. C'est un d'un artiste. Je crois, c'est à mon avis, c'est ça. Justement, Amilhaj, puisque, puisque nous en sommes à ce point, je voudrais vous demander, <coughs> si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde, en somme, vous n'avez jamais pu, jusqu'à présent, euh, donner tout, tout l'enseignement que vous voudriez. Vous n'avez pu donner jusqu'à présent. Des je, je, je, je ne peux pas, car les élèves, lorsqu'ils ont, app, lorsqu ont appris mm -hmm. une chose, par exemple un tout petit mm -hmm. programme pour pouvoir faire face à une société, mm -hmm. ils se transforment automatiquement en concurrents. Ah, oui. Alors ils deviennent mes concurrents ils ont honte peut-être oui oui de dire que je ne sais pas mais tout homme sensé je pense que tout homme intelligent tant qu'il vit il apprend oui absolument le proverbe a toujours souligné. Oui. On dit que l'homme est un apprenti. Oui, oui, on, apprend à tout âge. on apprend à tout âge. Maintenant, je retombe toujours oui. dans le stade de la misère. Oui. Car c'est des. c'est des. c'est des jeunes. Oui qui sont assoiffés oui. d'arriver à un certain point matériel. Oui, je comprends. Oui. c'est bien ça. Et Amilhaj, en, en ce qui concerne plus particulièrement vos élèves actuels euh, au conservatoire, comment se présente euh, la situation après quelques mois d'activité euh, Mon cher ami... C'est une question très embarrassante. Mm -hmm. Mais je crois que l'expérience les, les, du passé, mm -hmm. il m'a toujours éclairé. Mm -hmm. Mais moi, je plane. Mm -hmm. Je suis au-dessus au de tout cela. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne peux pas mm -hmm. dire que les élèves du conservatoire ils font ça par amour du métier. Mmh. Je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement mmh. de dire qu'ils sont en train d'apprendre mmh. pour aller gagner leur biftex mmh. ou ils sont poussés par L'amour de l'art. Il y a tout simplement cinq mois, je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes. Jusqu'à maintenant, j'ai entendu un seul euh, élève pleurer misère alors il m'a laissé entendre que il a besoin d'apprendre vite pour arriver à transformer là à une profession ou pour gagner mon collègue de, de l'argent. Il m'a dit que c'était un père de deux ou trois enfants, je ne sais pas combien. Euh, je voudrais, je ne pourrais pas rester éternellement ici, car j'ai besoin de travailler. Alors là, j'ai compris, c'est un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer mmh. où il l'entend. Oui. Mais les autres, mmh. jusqu'à maintenant, je ne peux pas les juger. Oui, il est trop tôt encore. Il est trop tôt pour pouvoir les juger. Mmh. Il un seul. Et je crois que la plupart mmh. Des jeunes ne pensent pas comme lui. il est, euh, oui, il est le seul à se comporter Comme également, c'est possible, oui. qu'ils m'ont caché la vérité. Ah, que certains n'osent pas... N'osent pas, pas me le dire. Qu'il a dit tout ce que d'autres pensent tout C'est possible. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Non, D'une oui. réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement, c'est-à-dire en ce qui concerne les élèves du conservatoire. Mmh. Car j'ai des, des jeunes de 9 ans mmh. après la majorité. Ah. Il y a aussi à Milhaj, un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion, parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis. C'est Assisne. Ah oui. C'est également. C'est un, un élève à moi. J'ai donné des leçons. Quand il y avait Missoum qui est en France actuellement, il avait un appartement à la rue Marengo. J'ai donné pas mal de morceaux. Mm -hmm. Et... Naturellement, on revient toujours à la même, au même raisonnement mmh. du passé. Oui. C'était un malheureux. C'est la misère qui a poussé à simple. Mmh. Avant la révolution, mmh. de commercialiser là... Mmh. Sans exception, tous les jeunes qu'ils ont travaillé avec moi, ils ont tous transformé là en une branche commerciale. Il n'y a pas eu d'exception jusqu'ici. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu. Je crois que je suis le seul idiot et je suis la seule cigale humaine peut-être je suis idiot comme peut-être je suis euh, con de ne jamais je défie à tout le peuple algérien à celui qui peut me dire j'ai demandé mon cachet avant de travailler alors le travail. D'abord, le travail. Et après le travail, je suis plein de pudeur. Mmh. Je ne peux jamais demander mon cachet à personne. Je n'ai jamais demandé mon cachet à personne. À personne, à personne. Mmh. Mmh. Sauf quelques commerçants qui veulent me transformer. Mmh en manette. Ah oui, alors là, vous le rendez la monnaie de la, de la pièce. Voilà. Il y a peut-être deux mmh. ou trois, au grand maximum. Mmh. Jusqu'à maintenant, ça fait près de 45 ans de métier de métier sans être métier L'amour. oui, oui mais... j'ai toujours ça. travaillé pour la gloire je n'ai jamais travaillé pour l'argent ou pour les applaudissements oui ou simplement pour bifstac comme on dit là n'est pas un paravent non. pour cacher la figure et tendre la main. Oui, ça c'est très bien. c'est la vie oui. d'un artiste. Oui, il n'y a pas de... on peut pas se parler. Alors, on ne peut pas estimer la vie, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Alors... Je crois que c'est une réponse qui peut peut-être vous donner un aperçu mm -hmm. de tout mon passé. Mm -hmm. Vous m'avez obligé de parler le français car ma langue est un peu pâteuse, je ne parle mm -hmm. pas bien le français. Non, hein, car nous sommes comme deux frères. Mm -hmm. C'est vrai séparé, vous, vous avez une culture française, moi, j'ai une culture jabbique, ah oui. alors je, je m'excuse si j'ai déformé un petit peu le vocabulaire français. Pour, pour les besoins de la cause, il faut déformer même le, même le mec. <rire> <rire> Justement, je voulais poser à Milhaj une autre question entre parenthèses. Il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connu de certains Algériens. Ce sont les, Ce sont vos productions, vos œuvres en langue kabyle. Euh... Et comme, euh, où cela s'arrête, où cela commence, il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe. Mais euh, beaucoup ignorent que vous connaissez aussi la langue et que vous avez produit dans cette langue. En 1929-30, 1900... hum. j'ai bien dit et je répète hum. que la Kasba, c'était le nid de la cablée. Naturellement, je vous ai bien dit que je suis né à Alger. Oui, ma mère également est née à Alger. Non. Mon père, je vous ai bien dit non. également que c'est un, un monsieur non. qui s'est sauvé de sa petite tribune. Oui, pour échapper aux poursuites. Pour échapper à la poursuite mm -hmm. de tous les Qaïds mm -hmm. et les administrateurs, mm -hmm. car il a travaillé avec Rizk el-Bashir. Mm -hmm. Mais avec tout cela, mm -hmm. la Casbah, je dis, c'était... Le nid, Le nid de, la de la cabine. Alors, je savais pas parler de cabine autrefois, mais lorsque j'ai fréquenté Le cabine. les cabines dans ma jeunesse, j'ai appris à parler de cabine. Et j'ai perfectionné mon langage en parlant souvent mm -hmm. de Capil. Malheureusement, mm -hmm. je ne peux pas faire des poèmes en cas il, car il y a pas mal de mots qui m'échappent. Oui, oui. J'attends que, que les autres mm -hmm. me fassent oui, quelques... Poèmes. Me, me composent quelques chansonnette, mmh. alors pour pouvoir les chanter, pour pouvoir les chanter. Alors j'ai commencé à chanter mmh. en capi, en 29, en 30 mmh. et en 31. Et et Ça, Ça fait ans. les trois années que la maison Algériaphone m'a mmh. pris en charge, avec un contrat naturellement, mmh. de 10 disques chaque année, c'est-à-dire 20 faces. 20 faces. Voilà. Et également, il a exigé de me faire chanter en cabine. Mmh. Et à l'époque, il n'y avait pas de poètes chez nous Je ne connaissais pas les poètes. Euh, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Voilà exactement comment que j'ai employé le poème Kabir. Et en ce temps-là, Amir Hajj, est-ce est que vous connaissiez... Simhamdu, Humhamdu Ou Oui C'était un homme C'était un génie car C'était un alphabète Et les communes dans toute la, la Grande et la Petite oui. Laметrie Très connu, je, je pourrais dire peut-être que c'était le, le premier euh, poète mm -hmm. oui. qui a fait pas mal de poèmes mm -hmm. en kabyle et surtout, fil-nihaya, fil fil اه شو <تصفيق> <تصفيق> Fini. Alors il euh, y a peut-être un petit livre qui a été fait par, euh, je crois, Pharaon oui. Layahmo, mais oui. il n'y avait oui. pas oui. il y avait, avait, avait pas ce que j'ai connu autrefois oui. chez un ami. Ah oui, qui était cet ami Ah cet ami c'était Mohamed Heuji. Mohamed Heuji. Vous connaissez bien ce Mohamed Kheouji. Ah oui. Mohamed Khayouji, il avait un grand livre, comment dirait le je ne sais pas par qui il a été écrit, mais c'était un grand livre, un grand, grand, grand très grand livre. C'était écrit, écrit à la main Écrit à la main, <coughs> en français, et en arabe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre eh ben, je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le dénicher. Ah oui, parce que c'est vraiment... Je vais... C'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faut ouais. retrouver. Qu faut... Alors, je crois qu'ils ont... qu'ils ont écrit à la fois le livre de Simou, Handoum Hand, et avec le Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Où il a Grouper mmh. tous les modes et tous les poèmes du chant algérien, du chant arabe. Du chant arabe. Oui. Il existe du, du, actuellement celui-là Oui, je l'ai.